s'amuser, Normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver. On s'entraîne sans répit. C'est ça de la Académie on veut gagner. On va tous montrer qui on est. Ensemble, on est. G. GX, Nouvelle génération. Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en deux parties. Donc, je vous ai suivi. La première partie. Ça sera euh, le retour sur le marché solidaire. Et la deuxième partie, ça sera sur ce euh, qui devrait sortir pour les, euh, le, les, euh, les sur la display qui va sortir ce mois-ci. La première partie, c'est maintenant. Donc, da, déjà, je veux vous remercier parce que même si vous n'êtes pas venus, vous avez été avec moi durant cette dure journée du famille où on a réussi à récolter 1210 euros pour le Sénégal, donc sachez qu'il y a zéro frais dessus, et donc cet argent ira pour euh, parrainer nos deux écoles au Sénégal, donc euh, voilà, mon père il y va fin du mois, je vous dis pas la date parce que j'ai pas envie qu'il soit encore euh, volé euh, à son retour, mais voilà, donc je voulais vous remercier parce que vous avez été, avec, vous avez été dans mon cœur avec moi, et vous m'avez aidé à supporter le vent qui avait insupportable et froid qui avait euh, ce jour-là. Voilà. Donc la première partie est terminée. Voilà. Passons à la seconde. Passons à la seconde qui devrait être plus intéressante. Voilà. Les Battles of Legend Crystal Revenge. Donc normalement. Là on voit bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont, qui sont sortis. En sachant qu'il y a des cartes qui manquent. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, il prévoient, donc, les l'épatricaine, tout simplement, du l noir tout simplement aussi, un peu de Toon, oui, marque Toon. Euh, ça, je ne peux pas vous dire. Vous pouvez, même, vous pouvez mettre pause pour voir. Hein. Le Chaos Space, voilà. Ah, ils vont rééditer, d'accord, ok Donc, du corbeau au dd ça ça, ça va m'intéresser pour mon deck voilà Des chaînes, on va zoomer un peu, comme d'habitude. Hein. Tolkien Collector, Quakimiro, Drag, Master, donc ça c'est des cartes qui ont été déjà en réalité Le F0 Futur Utopique. Draco Future Utopique. Donc, ça, ça a déjà été édité, édité, édité. Ça, c'est ça, ça déjà été édité. Ça, ah oui, alors oui, euh, l'assess Coder va être édité. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Il y a deux cartes encore en Secret et en Ultra qui n'ont pas été montrées pour le moment. Mais tout ça, tout ça, ça a été édité. Donc, après. Première, hein, le Chevalier Royal avec la plaine Flash Royale, la griffe du dragon, Thunderbolt, le Dice des donjons. Donc, ça, c'est une carte qui va m'intéresser juste pour la collection. Oh là là, ils vont sortir ça. Oh là là, c'est merveilleux. Donc, pour les machines, pour les Neo Space, voilà. Les Bettrics and Ténèbres aussi. Ils vont sortir la Dino Base et le Dino Tank. Ça c'est super. Le Gadget Box, ouais, ok. Ça, Morph ok. Box ça je sais pas ce que c'est. Crâne de cristal, oui. Curse Réflexion Double, je sais pas ce que c'est. Stonehenge, voilà. Le Rock Shark, oui. Heroic. Donc, euh, après, euh, ils ont pas mis les communes, mais. Euh, ça c'est bon. Ça c'est -ce le numéro 2. Le monstre de type insecte, ils ont sorti une variante des tours aussi des monstres dinosaures, donc c'est plutôt pas mal avec les cartes qui vont avec. Donc, après, voilà hein, Amazoness Hall. Il va y avoir des cartes pour le deck Amazoness, le golem de cristal. Donc ça c'est pour le deck terre de, de l'anime Yu-Gi-Oh! Euh, voilà. Pour le deck de Yu-Gi-Oh! Vrain, voilà. Et ils vont ressortir des cartes des de fissiles, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que la Ken flèche royale, je l'ai eu une, une fois hein, quand je joue au poker. Donc voilà, le chevalier de Royal. Donc tout ça, ça va être édité dans. dans donc bien dans les cristals de Revenge. Donc euh, voilà, il y a. Après, ils n'ont pas mis des communes. C'est ça qui est dommage. Mais on sait que c'est des ultras, des secrets. Euh, moi, si je pouvais avoir ne serait-ce que le. Le Demon et le jeu, jeu dimensionnel DD. Et le corbeau DD. Des, des pour le sucre ce serait pas mal après il ya le cercle aussi qui m'intéresserait mais après euh, je vois pas ce qui peut être intéressant pour moi la 16 codeur bavard même si je l'ai en gold je pourrais essayer de le revendre voilà pour me faire un peu des sous pour uh, continuer à faire des achats sur internet les bêtes qui saignent des ténèbres je pourrais éventuellement lui prendre le dinoton. Ça, ça va être intéressant aussi. Ça, ça va être intéressant. Le numéro 2. Voilà. Après, les dessins. Ouais. Celle-là. Ouais aussi. Après, le cœur de cristal. Ah eh ben oui, ça c'est pour le vecteur. Ça, ça serait pas mal. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Astral Lyon. Alors, je ne je sais, sais pas quand c'est que je vais tourner. Donc, je sais que normalement, je te ferai de recevoir vers le 17. Donc, ma commande sur Ultra -Jeux. Alors, oui, on me dit arrêter de commander sur Ultra Mais pour le moment, c'est ceux qui sont les moins chers en frais de port. Tout simplement. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi Je ne sais pas si je vais faire du building ou du survival Gabriel ce mois-ci. Mais on m'a déjà écrit un commentaire sur le survival Gabriel du mois dernier. Donc, je pense que ça va être un épisode où j'ai fait être dans le un petit peu. Voilà, j'ai tourné, tourné côté dans le heures Pas trop loin du portail que j'ai fait. Et voilà, je pense que ça va être ça. Si je fais du survival... Euh, le diaporama Pokémon mensuel va être aussi là, voilà. Sachez que j'ai ma vidéo d'intro et ma vidéo du trop à refaire. Ça ça, ça, ça sera dans moi si j'ai le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein? Voilà. Sachez que pour les DVD que sur le marché solidaire, je les ai vendus 2 euros pièce, sauf les gros packs qui étaient à 5 euros s'il y, euh, y en avait 5, et 10 euros s'il y en avait 7. Voilà, tout simplement. Et sachez que j'ai fait une grosse vente de 20 euros, alors qu'il qu en valait près du double. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, pour, ça a été une journée réussie. Voilà, en gros, ça a été une, une journée réussie, malgré tout le vent. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde